et puis de le faire euh, euh, assez simplement, enfin c'est de dire ben bah, voilà, on, un pas après l'autre et puis euh, on fait notre part. On propose une solution, les gens trouvent ça plutôt rafraîchissant, ils y croient plus ou moins, mais c'est plutôt très bien accueilli, rien que dans le dire, oh, ouais, faisons quelque chose. On a des gens qui sont jamais allés voir un élu de leur vie, qui se disent, « Eh bien attends, si, je vais aller voir mon élu et je vais lui demander de signer pour toi. » Et c'est de l'empowerment partagé, on va dire. Moi, je suis porte-parole, donc évidemment, je suis contente. C'est magnifique de vivre un tel enthousiasme, de rencontrer des gens partout, d'avoir des milliers de personnes qui s'inscrivent. ça, c'est et puis l'énergie des gens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 de la politique est immense et ça c'est grave, tout le projet qu'on porte au niveau politique, c'est de dire qu'il faut arrêter d'être un contre-pouvoir. En tout cas, moi j'en ai marre, après 20 ans de monde associatif, d'être un contre-pouvoir, d'être invité à la marche, d'être consulté de temps en temps. Parce que les initiatives, elles existent, la France, elle est déjà en train de changer. Même la démocratie locale, il y a plein de maires qui font autrement, qui ont complètement changé les règles. Mais au niveau national, on nous sort de temps en temps, et puis on nous remet dans la boîte quand société civile.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 il y a les 500 parrainages d'élus, euh, ça c'est un vrai frein. Non seulement parce que c'est beaucoup, parce que c'est sur 30 départements, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ont peur, qui disent bah, « moi, si je donne ma signature, je peux avoir des pressions, je peux perdre des subventions », et ça c'est dramatique. Comment un élu de la République peut-il faire pression sur un autre élu de la République euh, sous prétexte qu'il a joué son rôle de grand électeur C'est gravissime. Et puis des freins médiatiques. Et honnêtement, on n'est pas encore invité beaucoup dans les grands médias. On a eu beaucoup de presse, on a de la radio, mais euh, les grandes chaînes, c'est pas encore ça. De se dire, même si c'est fou, allons-y parce que bah, ça vaut le coup. C'est très fatigant de subir, c'est très fatigant de se dire, euh, j'en peux plus. Mais agir à son niveau, c'est pas, je veux surtout pas être dans l'injonction hein, <rire> parce que ça c'est pire que tout. Mais, mais quand on sent qu'on n'en peut plus, il bah, faut se lancer. Écoutez-vous d'abord et si c'est le bon moment pour vous, alors oui, lancez-vous. Et puis il y a plein de soutien, il y a plein de réseaux, il y a plein de gens qui sont là pour aider. Je suis pas toute seule, je me suis lancée, mais parce qu'il y a eu plein de gens autour, parce qu'il euh, y a plein de gens qui m'ont dit, ok. Euh, vas-y, on, on, on y va, tu as déjà fait plein de choses dans ta vie et, et du coup on a confiance en toi sur ce coup-là. Et puis on était garde-fous aussi, je sais que si j'avais chopé la grosse tête, j'ai dit personnes pour me dire « wouh, on redescends tout de suite euh, !» Et donc c'est aussi ça, c'est avoir un conseil, c'est de se dire bah, « si j'ai peur de quelque chose, comment je peux répondre à ces peurs-là » Allez, on rêve Alors, du coup… Euh, J'ai mes 500 parrainages et par une série euh, d'événements euh, qui, qui, qui arrivent par les affaires, par un rebond, par le fait de se dire on veut pas voter du populisme, on, on veut dans un monde positif parce que l'identité de la France c'est le pays des droits de l'homme, je suis élue présidente de la République. Alors, du coup déjà j'habite pas à l'Elysée du coup déjà on réduit tous les salaires moi euh, 2200 euros c'est le salaire médian français, on met tous les élus à 2200 euros ça peut que les pousser à faire monter, non mais j'ai pas besoin de plus enfin voilà, il y a un moment donné c'est aussi ça euh, le le, ben, le la politique d'égalité qu'on veut. Et encore, 2200, c'est plus que, que, que, beaucoup de, que beaucoup de Français. Euh, et puis, euh, eh bien, on fait une grande garden party partie à l'Elysée, on installe des potagers collectifs, on en fait un musée de la démocratie vivante, euh, on fait du logement, on crée une constituante et on s'y met tous, on écrit une nouvelle constitution pour notre pays. On a un parlement citoyen euh, aux législatives et on a tout d'un coup un parlement qui nous ressemble, euh, avec 52% de femmes, avec, euh, alors je ne sais plus le pourcentage de, de moins de 25 ans, mais on a, euh, on a 10% de, de moins de 25 ans sur ce parlement. On a des gens qui ont travaillé, des gens qui ont été chômeurs, on n'a aucun cumulard. Ça c'est magnifique et là on commence vraiment à faire des lois qui permettent de bien vivre qui permettent de sortir euh, du lobby bancaire de séparer les banques d'affaires et on commence à créer ce nouveau monde et dans deux ans on a une nouvelle constitution je démissionne et du coup il n'y a plus de président de la république et on a une nouvelle forme de gouvernement horizontale euh, participative si on rêve un tout petit peu moins que mon élection à la présidence de la République, si ça fait rêver les gens, euh, ce dont je suis convaincue, c'est qu'en 2020, au municipal, c'est un rat de marée citoyen. Et donc là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va permettre de créer des listes pour 2020. Et une fois qu'on a pris les villes, euh, bah, ça, ça change pas mal de choses, parce qu'il y a énormément de pouvoir aux villes un archipel citoyen de candidature aux législatives. Et comme j'ai pas de parti, comme j'ai pas de dogme, on a juste un parti éphémère pour se présenter, et ben, on va soutenir plein d'initiatives différentes partout sur le territoire. La belle démocratie, la relève citoyenne, ma voix, toutes ces initiatives citoyennes qui vont présenter des députés d'une façon différente, des députés citoyens, pour renouveler l'Assemblée nationale, et ça c'est génial. Je suis convaincue qu'on arrive à ce moment de frémissement qui va peut-être devenir une ébullition,